Da five, five yes, I Même si je me plante C'est dit, c'est fait, est-ce que ça tente Réalité, village ce putain de mal au ventre Mais toi tu rentres dans le rang Obligé, ces marches ou crève Alors on continue de résister dans ce fucking ring Terrain sans avalanche de mots, déclenche le flow Au lieu de t'isoler, de finir explosif C'est pas de dans notre sphère s'investir exploser parmi les mystères réunir proposer qu'ils apprécient notre univers chasser Babylone chanter que nos voix résonnent contrer leur système compter sur ceux qui nous résonnent laisser les jaloux et autres à Contre Babylone et ses vampires Si on pose nos voix C'est pour que le message passe Pour le peuple qu'on délaisse Si on pose nos voix C'est pour que le message passe Contre Babylone et ses vampires